Euh, je me tourne maintenant vers euh, Pierre Jaquet, euh, qui va poursuivre, euh, à l'aide d'une présentation d'ailleurs, euh, qui va s'afficher, euh, ce, ce tour d'horizon euh, de, de, de, du paysage global. Merci beaucoup Jean-Michel. Et... Et merci à Massimo pour cette introduction très, très, très générale et très précise. Je suis évidemment en accord, c'est un plaisir de le retrouver dans ce, dans ce panel, je suis en accord avec tout ce qu'il a dit. Alors, je vais aborder des choses de façon complémentaire, un, un, un petit peu différente. Je ne sais pas si la, les diapositives peuvent s'afficher Oui, ah, elles sont là. Très bien. <rire> Merci. Voilà. Alors, alors, en principe, ça doit, ça doit évoluer aussi. C'est là, oui. Merci. Bon. Euh, ça ne marche pas. Je voulais, je voulais commencer par vous montrer quelques... Ah, voilà, ça y est. Euh, quelques graphiques euh, sur la situation de sécurité alimentaire en Afrique. Et vous avez deux graphiques là. Le graphique de gauche montre ce que la FAO appelle la sécurité alimentaire modérée ou sévère, donc les deux. Et le graphique de droite montre uniquement la partie insécurité alimentaire sévère. Et ce qui ressort de ces graphiques, c'est la situation de l'Afrique subsaharienne, qui est d'ailleurs assez proche de la situation de l'autre courbe orange, qui est en fait les pays à faible revenu. Et puis les courbes qu'il y a en dessous, c'est l'Asie du Sud, donc c'est l'Inde en fait, et puis la courbe en vert, c'est l'Amérique latine. Donc on voit sur ces graphiques la situation tout à fait particulière de l'Afrique subsaharienne, euh, qui, est, qui est une préoccupation majeure et, et, et on y reviendra. L'Afrique subsaharienne, qui est d'ailleurs soumise à des crises euh, extrêmement diverses et convergentes, c'est pas seulement la sécurité alimentaire, hein, on en a parlé abondamment dans cette WPC, euh, le terrorisme et la sécurité, euh, les coûts d'État politiques, euh, le, le choc des prix sur l'énergie, euh, l'inflation en général, le climat, les crises climatique le phénomène migratoire, la pandémie, la guerre en Ukraine, la dette qui est un vrai sujet, la pauvreté, tout ça crée une situation dans laquelle, et c'est un des premiers messages de ma présentation, c'est qu'on ne peut pas penser la sécurité alimentaire en dehors d'un cadre général qui comprend toutes ces dimensions. Et on a l'habitude de raisonner un petit peu en silo, comme si on pouvait résoudre les problèmes techniquement en regardant précisément dans chaque silo ce qui se passe. Très clairement, ce n'est pas possible là et on aura l'occasion d'y revenir. Le deuxième, la deuxième série de graphiques porte sur le, le, le, le, le undernourishment. C'est toujours difficile de parler français avec une, avec une, une présentation en anglais. Donc les, les, les problèmes d'insuffisance nutritionnelle. Et là encore, alors en nombre de personnes qui sont touchées par la sous-nutrition, l'Asie sort en tête parce que c'est un des continents les plus peuplés, mais en pourcentage de la population, l'Afrique subsaharienne est là encore en, en tête euh, et, et ça montre l'ampleur de la, de la difficulté. Alors, je voudrais euh, passer un moment sur ce qu'on appelle sécurité alimentaire. Ça comprend trois, trois dimensions. Il y a la disponibilité de la, de, de, de, de la nourriture, il y a l'accès à la nourriture et il y a la qualité nutritionnelle. Alors, En ce qui concerne la disponibilité, cette, cette disponibilité dépend de la capacité de production, de la capacité d'avoir de, des stocks de réserve pour faire face au choc, et puis des importations. Et donc là, je, je, je rejoins ce qu'a dit Massimo tout à l'heure. Les importations, font, le, le commerce en général, est une partie extrêmement importante de la disponibilité alimentaire. Et ça amène d'ailleurs immédiatement à parler de ce débat sur l'autosuffisance, etc., qui est, un, qui est un faux débat, dans la mesure où toutes les études qu'on peut regarder, notamment sur le, le, le continent africain, sur la façon de satisfaire les besoins alimentaires, conduisent à l'idée, surtout dans un contexte où l'expansion des terres arables est limitée par le souci de ne pas trop déboiser, tout ça conduit à une impossibilité physique, en quelque sorte. Et il y a donc besoin de penser le commerce comme étant une façon d'organiser la disponibilité alimentaire. Et non pas le commerce comme étant une idéologie de libre-échange. Pas du tout, c'est un instrument de mise à disposition de quantités nécessaires à la vie et je crois qu'il faut le concevoir comme cela, et concevoir les règles du commerce aussi comme, comme, comme cela. Alors Quand on regarde la production, simplement, je ne vais pas tout détailler dans ce, dans, dans, dans ce, ce graphique, c'est pour montrer la, la complexité et l'interaction entre différentes composantes. La production elle-même dépend de la qualité des sols, du progrès technique, des équipements utilisés, de l'accès aux engrais, euh, des incitations économiques, et notamment donc du système de prix, euh, des politiques publiques qui sont menées et qui affectent ce système des prix, et, et, et, et tout cela montre qu'on euh, n'est pas dans une situation de, de, de, de dans laquelle on peut en effet faire des, pré des, des prévisions précises. Euh, ce qu'on peut dire, en revanche, c'est qu'il y a un problème majeur de sous-productivité dans, dans, les, dans les pays africains. L'autre déterminant de la production au-delà de la productivité dont je viens de parler, c'est les terres arables. Et là, on est évidemment affecté euh, par euh, le souci euh, de, du climat, à la fois parce qu'il y a des catastrophes climatiques qui vont affecter la disponibilité des terres arables, mais aussi parce qu'étendre les terres arables, dont on pourrait penser que c'est une des solutions en Afrique, ben, bute immédiatement sur le souci de considérer suffisamment de surface boisées. Et donc, il y, y, y a une tension là euh, qu'il euh, qu va falloir euh, résoudre. Et, et, et la, la résolution de cette tension, elle, elle est politique, elle n'est pas, pas technique. Quand on parle de, de l'accès à la nourriture, on arrive là aussi à, à, à trois éléments. Un élément qui est lié à la disponibilité d'infrastructures suffisantes, d'accès au marché. Un élément qui est lié au prix, au système des, des, des prix, et, et les prix jouent là un rôle qui est en tension. D'un côté, il y a besoin de prix suffisamment élevés pour soutenir l'incitation à produire. De l'autre côté, il y, il y a besoin de prix suffisamment bas pour que la nourriture soit accessible au plus grand nombre. Donc là, on voit un des éléments aussi importants qui ramène immédiatement à la politique agricole. Et, et c'est quelque chose, là encore, qui montre l'aspect non déterministe de cette notion de, de sécurité alimentaire. Et puis enfin, il y a le choix des, des, des, des régimes alimentaires, des diètes dont Massimo a parlé tout à l'heure. Et en effet, on... on on ne peut faire que des hypothèses, dans la mesure. Si on revient à des, à des diètes plus raisonnables, qui pourraient vouloir dire d'ailleurs en Afrique de consommer plus de viande, et chez nous, inversement, d'en consommer beaucoup moins. Mais on voit bien que tous ces, tout, toutes ces questions sont, sont aussi très culturelles, et ne vont pas évoluer de façon extrêmement rapide. Donc, un, un grand nombre de composantes de ce système de sécurité alimentaire, avec en toile commune, euh, la démographie, le souci de maintenir de la biodiversité, les préoccupations liées au changement climatique, la géopolitique qui affecte notamment le cadre commercial, la, les pandémies celles qu'on a vécues et celles qu'on peut être amené à, à vivre, euh, les, les sécu la sécurité euh, et le rôle des politiques publiques. Donc tout ça fait un, un système en effet extrêmement extrêmement complexe. Et ce que j'ai envie de retenir de ce système, c'est le rôle essentiel de la politique en général et des politiques publiques en particulier. Et euh, ça m'amène à faire un commentaire sur les politiques publiques, euh, qui est que euh, euh, en dépit de la reconnaissance de ce problème depuis de très nombreuses années, euh, des accords, de, de, des déclarations de Maputo, des accords de Maputo, de, en, en, je crois que c'était en 2003 ou 2004, de Malabo en 2014, me semble-t-il, euh, où les pays africains s'étaient engagés à, à, à développer les politiques agricoles. Et je regrette que la représentation du NEPAD ne soit pas là parce que c'était un programme engagé sous le NEPAD. Eh bien, les pays d'Afrique sont les pays dans lesquels la, la production agricole est la moins protégée. Et on a cette espèce de paradoxe que dans les pays riches, l'agriculture est protégée, dans les pays pauvres, elle est presque taxée. Et je crois que là, ça montre l'ampleur du besoin de rétablir des politiques publiques qui sont propices à au développement de la production agricole et à l'accès à l'alimentation. Et c'est un des enjeux, me semble-t-il, du développement, et du développement africain en particulier. Alors, je voudrais dire quelques mots sur la question de savoir pourquoi il faut que ça nous préoccupe. Et en fait, c'est l'implication inverse. J'ai parlé un peu de, de l'implication de la géopolitique sur la sécurité alimentaire. Je crois que en rétroaction, les problèmes de sécurité alimentaire ont une dimension géopolitique majeure. Euh, D'abord, c'est un échec moral euh, abject. C'est intolérable de, de laisser cette situation se développer. Et je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de commenter sur les graphiques, mais vous avez peut-être pu voir que les problèmes d'accroissement de l'insécurité alimentaire prédatent le Covid. Donc, ce n'est pas le Covid qui est responsable de ça. Ce n'est pas la guerre en Ukraine. C'est notre incapacité, pendant des décennies, à contribuer à résoudre le problème. Et, et, et je crois qu'il ne faut pas se donner la libye de, de, de, de, de la pandémie. Euh, le programme d'insécurité alimentaire dans les pays en développement et en Afrique en particulier, c'est un échec collectif majeur qui est, qui est très antérieur euh, au, au, au, au, au Covid. Deuxièmement, cette insécurité alimentaire est source d'instabilité, de crise. Euh, et on est en train de parler, si on parle d'Afrique, d'un continent euh, qui est en pleine expansion démographique. Il y aura prochainement 2 milliards d'habitants. Et c'est évidemment un, un, un, un terreau d'insécurité, d'instabilité, avec des euh, dimensions euh, politiques majeures. Euh, d'abord des alliances très instables, à la fois au sein du continent et entre le continent, les pays européens et, et les autres, euh, et des tensions et des conflits, euh, des pressions migratoires et évidemment des sujets liés à la, à la, à la santé. C'est ça la sécurité alimentaire. Donc c'est un problème global, collectif, et ça nous concerne également au premier chef pour des raisons qui ne sont pas seulement morales. Alors je terminerai par quelques réflexions sur l'aide et la façon dont le Nord ou l'Ouest peut, peut aider. Je crois qu'il y, y a deux dimensions sur lesquelles je voudrais insister. La première, c'est la cohérence des politiques. Une des raisons pour lesquelles les prix alimentaires ont fortement monté, c'est que nous utilisons, et c'est le cas notamment aux États-Unis, un petit peu moins en Europe, mais aussi, nous utilisons des céréales pour produire de l'énergie. Et donc, il y a un effet de, de vaste communicant entre les prix de l'énergie et les prix de l'alimentation, qui sont liées au fait qu'on utilise des produits alimentaires pour produire de l'énergie. Alors, je ne suis pas contre, évidemment, mais tout ça est une question d'équilibre et de compréhension de l'équilibre. Et donc, on ne veut pas se lamenter de la hausse des prix et puis, en même temps, ne pas se poser cette question de cohérence des politiques, cohérence de choix entre des cultures d'exportation et des cultures vivrières, cohérence de choix entre la consommation ou la production, donc, premier point de cohérence des politiques. Et puis, deuxième point, et je terminerai là-dessus, sur l'orientation de l'aide au développement, qui semble être encore aujourd'hui marquée par la tentation de trouver des solutions pour les pays. Eh bien, non, ça ne marche pas. Les solutions appartiennent au pays. Il faut leur donner les moyens de mettre en œuvre leurs propres solutions. Donc, quand on parle d'aider à la formation des politiques publiques, ce n'est pas la conception des politiques publiques à leur place. On peut être tenté de le faire parce qu'on peut être tenté de leur éviter les erreurs que nous avons commises nous-mêmes. Ça ne marche pas. Il faut avoir la modestie de reconnaître d'abord qu'on est devant une incertitude majeure et qu'on ne sait pas. Et deuxièmement, qu'on apprend par les erreurs. Et donc, le rôle de l'aide devrait être de permettre aux pays de se prendre en main. Donc j'insiste beaucoup sur la formation de capacité, sur euh, le, le rôle de la recherche effectuée dans les propres pays. Là, je parle pour ma paroisse, le GDN, le Global Development dont la mission est de développer la capacité de recherche dans les pays en développement. Parce que sans ça, on ne facilite pas ce qu'on appelle en anglais l'ownership, la, la capacité de prise en main des différents pays. Et ça me semble être une urgence, y compris pour traiter le problème de la sécurité alimentaire. Merci. Merci, merci, Pierre, pour avoir aussi bien mis, complété la, la mise en perspective des défis aussi, aussi sur le plan de la production et des nous avoir mis en lumière les contradictions qu'il peut y avoir dans la lutte contre le réchauffement climatique avec les problématiques des, des carburants verts et les questions de, de production pour la, pour la nutrition. Et, et si, si je retenais un seul point qui, qui nous servira aussi dans les minutes qui viennent, plus tard dans la conversation, c'est sur ton le, le, le message que tu as partagé que, au fond, euh, les inégalités de production et de consommation, et donc les déficits alimentaires, sont une des raisons profondes euh, pour euh, les échanges et le système d'échange comme une contribution à la sécurité alimentaire, ce qui n'est pas quelque chose qui est toujours perçu euh, et qui est au, au cœur, je crois, de notre discussion, puisque la question de savoir si ce système de garantie des échanges fonctionne effectivement est la clé, euh, bien entendu, de, de, de, sa, de sa pérennité, la clé d'une réponse durable aux problèmes que tu as échangés.